Bonsoir à toutes et à tous. Euh, je suis Liliane Michalik, je suis la vice-directrice de l'école de biologie et j'ai l'immense privilège ce soir de euh, vous présenter notre conférencier, le professeur Richard Benton, professeur à la faculté de biologie et de médecine. Alors je vais commencer par vous dire que le professeur Richard Benton est né à Édimbourg, en Écosse, et puis je vais maintenant sauter quelques étapes pour vous dire aussi qu'il a ensuite étudié à l'Université de Cambridge, en Angleterre. Et c'est dans cette université-là qu'il a obtenu son titre de docteur en biologie en 2003. Il a ensuite décidé de poursuivre sa formation par un stage postdoctoral. Pour ce faire, il est parti aux états unis et euh, pour faire ce stage postdoctoral à l'Université de Rockefeller à New York. Euh, ensuite, sa carrière a progressé très rapidement. Il est arrivé à l'Université de Lausanne en tant que professeur assistant en 2007. Il a été titularisé professeur associé en 2012 et il a été promu professeur ordinaire euh, tout récemment en 2018. Alors le professeur Richard Benton est un chercheur très talentueux, il a été euh, euh, distingué à de très nombreuses reprises pour sa recherche très innovatrice. Je vais vous donner simplement quelques exemples. Il, a, il, a, il s'est vu décerner entre autres euh, le Friedrich Mischer Award, le prix LATSIS, la médaille d'or de Lembo, c'est une organisation scientifique européenne. Donc ce sont des, quelques exemples de prix euh, prestigieux qui, le, qui récompensent l'excellence de sa recherche sur les systèmes olfactifs. C'est une recherche qu'il conduit sur un tout petit organisme qui s'appelle qui la drosophile. C'est une petite mouche dont il nous parlera dans quelques instants. En 2016, il a été également listé euh, parmi les 100 personnalités qui font la Suisse romande par le magazine Lebdo. Euh, la formation des étudiants, donc la, la formation de vous diplômés, euh, lui tient euh, énormément à cœur également. Il intervient dans la formation des biologistes à toutes les étapes de leur cursus, depuis le bachelor jusqu'au doctorat, puis le postdoctorat. Euh, dans, dans ses enseignements très tôt pendant le bachelor, Richard Benton met l'accent sur le, la lecture et l'écriture le, scientifique, qui sont deux, euh, deux compétences essentielles dans le monde de la recherche, mais qui sont aussi des compétences... Transversale que nos diplômés pourront valoriser, quelle que soit le, la profession qu'ils choisiront. Et je terminerai par vous dire que, le, que Richard Benton est également très intéressé à faire découvrir la recherche aux tout jeunes euh, étudiants. Il est responsable d'un programme d'été qui est destiné à des étudiants en bachelor du monde entier. Et c'est un programme qui permet à, de, à des étudiants en bachelor de venir passer deux mois à l'Université de Lausanne et ainsi faire une première expérience de recherche qui est souvent très marquante dans un des laboratoires de la Faculté de Biologie et de Médecine. Alors Pour son travail en tant que responsable de ce programme d'été, il a récemment reçu un prix d'excellence de la Faculté de Biologie et de Médecine. Voilà, Richard, euh, au nom de l'école de biologie, je te remercie d'avoir accepté d'être avec nous ce soir et je te cède la parole. Merci beaucoup Liliane pour cette très généreuse présentation. Bonsoir mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes. J'aimerais commencer ma présentation avec une robe. On peut même dire avec la robe, parce que cette photo, vous vous souvenez peut-être, il y a trois ans, a fait le tour du monde sur l'internet à cause des discussions, des débats, même des arguments qu'elle a induits. Quelle est la couleur de cette robe si vous, comme moi, trouvez que cette robe est blanche et dorée, vous, vous avez tort. Si, par contre, vous trouvez que cette robe est plutôt bleue et noire, moi, personnellement, je ne vois pas du tout comment vous pouvez percevoir une telle chose, mais vous, par contre, vous avez raison. Mais mon but, ce n'est de pas de, de, de, de relumer les arguments entre vous et vos parents, vos, vos collègues, je suis juste pour vous donner un exemple de comment même les individus de la même espèce peuvent percevoir l'environnement, les informations de l'environnement d'une manière assez distincte. Et la question qui intéresse mon groupe de recherche est de comprendre comment le cerveau et les systèmes euh, sensoriels ont évolué une capacité d'interpréter l'environnement d'une manière distincte. Et nous n'étudions pas le système visuel, mais plutôt le système olfactif, parce que l'odorat est un sens assez incroyable. Votre nez a l'habilité de détecter, et de distinguer des millions d'odeurs différentes. Quand, quand votre nez perçoit cette molécule, il va envoyer un, sig un signal à votre cerveau pour dire, « Attention, il y a des œufs pourris. » Par contre, quand le nez détecte cette molécule, c'est plutôt un signal qui va dire « Attention, il y a des chaussettes pourries. <rire> » Mélanique peut aussi détecter des choses plutôt agréables. Quand il détecte cette molécule, ça invoque la perception des amandes ou du maspain. Aussi, on va être un petit peu plus poétique, une odeur de Noël. Mais l'odeur n'est pas toujours si simple. Il faut des dizaines de molécules avec une concentration précise pour recréer une copie fidèle du bouquet une tasse de café. Donc un, un c'est un sens assez sophistiqué et, et incroyable, mais c'est aussi un sens flexible. Depuis l'origine de la vie dans la soupe primordiale, l'habilité de détecter, de distinguer, de répondre aux soupçons chimiques dans la, dans la soupe est effectivement primordiale. Et au cours de l'évolution, pendant que les, les, les espèces se diversifient et s'établissent dans des niches écologiques différentes, le, le nez joue le rôle de s'adapter aux chimiques dont on est vraiment pour extraire l'information pertinente. Où se trouve la nourriture, où se trouvent les prédateurs, les autres dangers, et comment communiquer avec d'autres membres de la même espèce. Alors nous a, nous, nous attaquons à la question là, de l'évolution de l'odorat, avec ce petit insecte, ça c'est la mouche de vinaigre, c'est la petite mouche qui se trouve euh, autour des corbeilles de fruits pourris ou peut-être mortes dans un verre de vin. Mais pour les scientifiques, cet insecte est critique, elle a été utilisé comme modèle dans le laboratoire pendant un petit, plus, un petit peu plus qu'un siècle. Et pour nous, l'insecte nous impressionne par sa capacité sensorielle qui est aussi sophistiquée que la nôtre. Vous voyez bien les gros yeux rouges de la mouche, mais aussi le toucher, l'ouïe, le goût et bien sûr l'odorat. Il y a même des sens qui n'existent pas chez les êtres humains, par exemple l'habilité de détecter un champ magnétique. Et toutes ces informations sensorielles sont envoyées au cerveau de la mouche. Et si on regarde à l'intérieur du cerveau, on voit en bleu, son petit cerveau, à peine plus gros qu'une graine de sésame. Mais ça reste un cerveau assez incroyable, capable de détecter et d'intégrer toutes ces informations sensorielles et de prendre des décisions pour décider comment l'animal va réagir. Le cerveau de la mouche reste assez compliqué. Il, consiste de, il en consiste de 100 000 neurones, mais ça reste un million de fois plus simple que le, que le nôtre. Et ça garde beaucoup de propriétés en parallèle, beaucoup de mécanismes pour sa formation et sa fonction. Donc souvent, je considère le cerveau ou les cerveaux des organismes différents comme les appareils informatiques. Par exemple, notre cerveau, on le considère souvent comme un ordinateur, et on peut dire que le cerveau de la mouche est plutôt comme un smartphone, qui garde pas mal de la même capacité, mais sous une un euh, échelle plus compacte. Alors, que fait le cerveau de la mouche Bien sûr, un rôle très important est de diriger les mouches vers une source de nourriture. On voit bien dans cette petite vidéo que presque toutes les mouches dans cette arène trouvent vite la source de la nourriture, une, une tranche de la banane pourrie. Les mouches au milieu, en fait, elles sont déjà mortes. Mais dans d'autres conditions, c'est la vie dans un labo, mais dans d'autres conditions, l'odorat et le cerveau va, va, va, vont induire des comportements très distincts. Par exemple, si on met ensemble une mouche mâle et une femelle dans une petite reine, les odeurs de la femelle, parfois appelées les phéromones, vont induire un comportement très spécifique chez le mâle, sa parade nuptiale. Vous voyez peut-être que le mâle étend une aile avec laquelle il, il la vibre pour chanter à la femelle. Et la parade est critique pour le mâle d'attirer l'attention et il, il espère l'acceptation de la femelle pour faire ce qu'il faut faire pour produire la, prochaine, la, la génération suivante. Mais si on remplace le mâle, la femelle, avec un, un, un autre mâle, on voit que le comportement induit par les odeurs d'un mâle est très distinct. C'est le comportement agressif et on voit même dont l'action de l'attaquant, la colère qui se produit dans son cerveau pour sa pauvre victime. Et avec ce comportement, il établit sa domination sur l'autre. Alors, pour retourner au sujet, au sujet principal, l'Odra, mon groupe et des dizaines d'autres groupes autour du monde pendant les 20 dernières années ont étudié l'Odra et comment le nez communique avec le cerveau de la mouche. Et ce que nous avons découvert est que le mécanisme de l'odorat est très similaire entre les insectes, entre la drosophile et les organismes plus complexes, les mammifères, y compris notre espèce. Malgré la, les, les différences importantes au niveau de la morphologie du nez et le, la complexité des cerveaux. Et juste pour simplifier, je vous montre une petite vidéo pour vous montrer les premières étapes dans ce processus. Alors, les odeurs dans l'environnement entrent dans le nez et là-bas, elles vont se lier avec les neurones olfactifs montés ici dans des couleurs différentes. Et parfois, il y a un seul type de neurone qui va se lier avec une odeur spécifique, mais c'est plus, plus souvent le cas qu'une odeur va se lier avec une combinaison spécifique de neurones olfactifs. Et l'association entre odeur et neurone va induiser l'activation de ce neurone pour créer cette combinaison, un code neurone, si vous voulez, qui représente la présence de cette odeur dans l'environnement. Et si ces signaux vont être envoyés au cerveau, qui va décoder cette activation, cette, cette, euh, l'activation de ces neurones pour déduire quelle odeur était présente et pour euh, réagir avec une un, un réponse comportementale appropriée. Évidemment, une partie critique de ce processus est la première interaction entre l'odeur et le neurone. Et ça dépend sur une famille de protéines appelées les récepteurs olfactifs. Ça, c'est les molécules qui se trouvent littéralement au bout du nez, qui se lient avec les odeurs et après l'association l'association de l'odeur avec le, le récepteur va activer le neurone. Et maintenant, on a encore beaucoup de familles de récepteurs olfactifs montrées ici. Et parmi, euh, dans, dans toutes les espèces, ces familles de récepteurs se distinguent de deux façons. Premièrement, ces récepteurs sont très nombreux. Donc, chez les êtres humains, il y en a 300 récepteurs olf olfactifs. Et ça nous offre une jolie explication pourquoi on peut euh, détecter et discriminer une euh, grande diversité d'odeurs. Imaginez le nombre de comédies de ces récepteurs. Mais si on compare l'homme avec l'éléphant africain, en fait, on perd, parce que l'éléphant africain possède 2000 récepteurs olfactifs. Alors maintenant, je sais que vous vous dites, mais bien sûr, le le nez de l'éléphant est plus grand que celui de M. Federer. Mais en fait, ce n'est rien à voir avec la taille du nez, parce que même un petit verre, aussi un modèle beaucoup utilisé dans le laboratoire, qui mesure pas plus gros qu'un 3 mm, possède aussi 2000 récepteurs olfactifs. En fait, un gène sur 10 dans le génome de ce petit verre est consacré à la détection des substances chimiques dans son environnement. Si on parle de la mouche, en fait, les choses sont plus simples. Qui possède à peu près 50 récepteurs olfactifs. Et ça, c'est une propriété très intéressante. Et maintenant, on a lié les odeurs dans l'environnement avec chacun de ces récepteurs. Donc, la petite taille de, de, de, de, du répertoire nous a euh, permis d'obtenir une, une, une vue globale de sa perception euh, olfactive. La deuxième façon, la qui de, qui, deuxième propriété des, des familles de récepteurs olfactifs est leur diversité. Voici ce qu'on appelle un arbre phylogénétique des récepteurs affectifs de plusieurs groupes d'insectes. Et c'est un petit peu comme un arbre généalogie. Ça, ça, euh, ça montre les relations entre les récepteurs. Et on voit depuis la, la, la nature explosive de cet arbre, ça reflète la diversité dans la séquence et ainsi dans la fonction de ces récepteurs. On voit, on voit aussi que chaque groupe de récepteurs, les diptères, les immunoptères, par exemple, possèdent une famille ou une sous-famille de récepteurs assez distincts, qui reflète que chaque espèce de, de l'insecte a évolué en un, un répertoire de, de récepteurs olfactifs uniques qui reflète que chaque insecte euh, doit, euh, doit détecter des, des, des, des, des odeurs uniques dans euh, leur niche écologique. Alors pour Comprendre comment évolue le système olfactif, nous nous concentrons sur la drosophile melanogaster ainsi que deux proches cuisines, la drosophile simulans et la drosophile sechelia. Ces trois espèces euh, ont eu un, un, un ancêtre comment il y a 3 millions d'années, qui est assez récent dans des termes euh, d'évolution, mais nous avons choisi ces trois espèces parce qu'elles ont, ont une écologie très intéressante. Les deux espèces à, euh, à gauche, euh, la Melanlegaster et la Simulans, se trouvent autour du monde et ces espèces se nourrissent sur les fruits pourris. Par contre, la troisième espèce, la Drosophile Seychellia, a une vie très distincte. Elle se trouve uniquement sur les Seychelles, les îles dans l'océan Indien, où elle se nourrissent uniquement sur le fruit frais de la plante marine, parfois appelée le, le fruit noni. Alors, le noni fruit, peut-être on ne trouve pas ici dans les supermarchés, mais on peut commander le jus de noni sur l'Internet. Et je vous confirme que l'odeur de ce jus ainsi que le fruit est, est, est, est très désagréable. Imaginez-vous un, un cocktail de fromage bleu, euh, de l'ananas et quelque chose pourri, et ça représente euh, l'odeur de ce fruit et de, de ce jus. Et ces deux espèces à gauche sont entièrement d'accord avec notre jugement de ce jus, elles détestent le fruit nonni. Donc quelque chose a changé dans le nez de cette espèce qui permet son attraction pour ce fruit. Alors pour trouver la différence clé, nous avons commencé avec le nez pour déterminer si on peut trouver des différences entre le nez de la Seychellia avec le nez de la drosophile Melanogaster, avec une méthode, avec, avec une analyse électro, euh, électrophysiologique, dans laquelle nous avons inséré un petit électrode dans un poil sensoriel qui couvre le, le, la surface du nez de l'insecte, qui nous permet de mesurer et d'enregistrer l'activité des neurones olfactifs qui se trouvent à l'intérieur du poil. Ici, on passe dans un courant d'air une odeur, et cette odeur est reconnue par le récepteur qu'on est en train de, de mesurer. On peut euh, visualiser, visualiser cette détection par une augmentation de l'activité de ce neurone. Donc avec cette méthode, en bref, nous avons découvert, découvert un récepteur critique chez la drosophile melanogaster pour la détection de l'acide acétique, ce récepteur appelé IR75A pas très important, et critique pour la détection de cette odeur, qui est une odeur qui se trouve dans le vinaigre, qui est typique de la fermentation des, des, des, des fruits pourris. Par contre, ce même récepteur chez la drosophile Seychellia a changé sa, spécifici sa spécificité. Ce récepteur répond plus à l'acide acétique et a changé sa, sa réponse pour être très, très sensible à l'acide butyrique une odeur liée avec ce fruit noni. Nous avons continué notre investigation pour déterminer comment cette récepteur a changé sa spécificité, ça veut dire comment la sérieux dans cette récepteur a changé pour accepter une nouvelle clé. Et avec une approche avec la biologie structure, structure, structurelle, on pourrait déterminer qu'il y a une partie de ce récepteur à l'intérieur de la poche où l'odeur se lie avec le récepteur qui a changé et on euh, on peut montrer que cette, cette partie du récepteur est critique pour la détermination pour l'acide qui reflète la présence des fruits pourris et l'acide qui reflète euh, le, le, le fruit noni. Alors, à quoi ça sert toutes ces recherches C'est une question que mes enfants me posent souvent. Pour répondre à cette question, il faut qu'on retourne dans un, une région plus locale. Tout le monde connaît bien le, euh, les lavaux, euh, qui est peut-être aussi idyllique que les, les, les Seychelles. Mais dans cette région, comme vous vous souvenez, vous vous souvenez peut-être, il y a une petite espèce, la drosophile, qui crée des cauchemars pour les vignons. C'est la drosophile Suzuki, qui, comme la drosophile euh, Seychellia, a évolué une préférence pour les fruits frais. Mais cette espèce, vu qu'il n'y a pas de non fruits dans cette région, préfère de manger les fruits rouges, les framboises, les fraises et surtout les raisins. Et ce problème, euh, créé par l'impact négatif de, de, de cette espèce, est partagé par d'autres espèces d'insectes autour, autour du monde. Pensons aux sauterelles qui détruisent nos cultures avec un impact encore plus agressif que la Suzuki. Pensons aussi aux moustiques qui se nourrissent sous nous, qui boivent notre sang et, par conséquent, nous transmet des maladies humaines, par exemple la malaria ou le virus Zika. Donc, notre espoir est, de, est une meilleure compréhension des odeurs, des récepteurs qui sont portants pour conduire les insectes vers une source de nourriture, peut nous aider à développer de nouvelles stratégies, par exemple les pièges à insectes, ou les, les, les nouveaux anti-moustiques, pour contrôler les comportements olfactifs de ces insectes nuisibles. Dernièrement, notre habilité d'isoler des récepteurs et de les manipuler pour créer un récepteur avec une spécificité désirée nous permet maintenant d'intégrer ces récepteurs pour créer des nez artificiels. Et mon groupe a récemment contribué à un projet collaboratif entre nos collègues à l'UNIL et à l'EPFL avec le but de créer un petit robot. On a baptisé l'Envirobot avec le but que ce robot peut aller dans l'eau pour trouver la source de, de, de polluants dans les rivières ou dans les lacs. Donc nous avons créé des récepteurs qui sont, qui sont sensibles à, aux polluants désirés et nous sommes en train d'essayer de trouver des méthodes pour intégrer ces récepteurs pour créer un nez dans un petit robot. Nous n'avons pas encore réussi ce but, mais je vous montre quand même une première sortie de ce robot euh, pas, mal, euh, pas loin d'ici, à, à, à Vidi. Pour terminer, j'aimerais juste finir avec quelques mots pour les, les diplômés. Um, tout d'abord, je vous félicite pour vos, vos accomplissements pendant ces deux dernières années, et je vous souhaite tout le bon pour la suite, et je vous encourage peut-être de penser à la, au, au nez de l'insecte dans l'avenir. Soyez-vous adaptables et flexibles dans l'environnement, et je suis sûr que vous allez trouver plein de succès et de la joie dans des niches professionnelles diverses. Merci beaucoup.